A shoe store is a magasin de chaussures. Chaussure is the general word for any kind of footwear. If you want to refer specifically to walking shoes, you use the word soulier. Un soulier, une chaussure. The first thing you'll be asked in a shoe store is what size do you take? Quelle est votre pointure? Pointure is used for size of shoes, gloves, or hats. You're sitting, vous êtes assis. You're standing, vous êtes debout. To try on shoes or clothes, essayez. Je vous en prie, monsieur. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Merci. Voilà, monsieur. C'est beaucoup plus facile d'essayer des chaussures quand vous êtes assis que quand vous êtes debout. Je voulais seulement enlever... Enlever votre soulier pour essayer quelque chose un peu plus à la mode, n'est-ce pas? À la mode? Toutes nos chaussures sont très à la mode. Très chic, très élégante. Ah bon? Quelle est votre pointure? Pointure? Quelle grandeur? Je suis pas très grand. Non, je veux dire vos pieds. Quel numéro? Quel numéro? Deux. Vous êtes sûr? C'est très petit, ça. Je suis sûr. Regardez. Un, deux. Donnez-moi votre pied. Oh! oh. C'est pour moi? C'est pour monsieur. Oh! Mesurer. Oh, que c'est beau! Oh! Oh! Un magasin de chaussures. A shoe shop. Assis, sitting. Debout, standing. Essayez to try on. Quelle est votre pointure? What size do you take? Do you want leather shoes or suede shoes? Vous voulez des souliers de cuir ou des souliers de dents? Black or brown? Noir ou brun? The masculine for these and those is ceci ci et ceux-là. The feminine. Celle-ci et celle-là. An ankle boot or half boot, une bottine. A high boot or calf-length boot, une botte. A heel, either of a foot or a shoe or a boot. Un talon. High heels, les talons hauts. C'est un très beau soulier. Mais, mais il est un peu lourd. Ce n'est pas un soulier, monsieur. C'est pour mesurer votre pied. Hein? Bon, neuf. Neuf quoi Vous chaussez du neuf. Quelle sorte de chaussures voulez-vous euh, Ben, je, je veux seulement... Des souliers de cuir ou des souliers de dents de, Non, je, je, je ne veux pas... Des souliers noirs ou des souliers bruns hein? Ceci ou cela Décidez-vous, monsieur. Tous nos souliers sont très chics, très à la mode, très élégants. Mais je ne veux pas de souliers. Oh, je comprends. Vous voulez des bottines Non, je ne veux pas de bottines non plus. Ah, des bottes alors. Les bottes Oh, elles sont jolies Lesquelles Celle-ci ou celle-là Celle-là Vous aimez les talons hauts C'est très à la mode, les talons hauts Essayez-les, monsieur Voilà Très chic Très à la mode voilà. Marchez, monsieur, marchez Les souliers du cuir, « Leather Shoes » Les souliers de dents, suede so shoes. Ceux-ci, these. Ceux-là, those. Masculine. Celles-ci, these. Celles-là, those. Feminine. Une bottine, a half boot. Une botte, a high boot. Les talons hauts, high heels. These heels are too high for you. Ces talons sont trop hauts pour vous. You'll fall all the time. Vous allez tomber tout le temps. Too narrow, trop étroit. Too wide, trop large. Stand up, mettez-vous debout. The boots are just right, literally perfect. Elles sont parfaites. A sandal, une sandale. A slipper, une pantoufle. A running shoe, une chaussure de course. Non, non, monsieur, ces talons sont trop, beaucoup trop pour vous. Mais ces bottes sont si jolies. Elles ne sont pas pour vous, celles-là. Vous allez tomber tout le temps. Oh. Essayez quand même les bottines. Les bottines. C'est très chic, les bottines. Voilà. Euh, ce n'est pas trop étroit. Mettez-vous debout pour voir. Non, ce n'est pas trop étroit. Ce n'est pas trop large, hein Mettez-vous debout, monsieur. Non, ce n'est pas trop large. C'est parfait, parfait, parfait. C'est parfait. Bon. Alors, vous allez les acheter. Euh, non, je ne veux pas acheter de bottines. Vous, vous n'allez pas acheter les bottines? Mais... Des sandales, peut-être. Non, pas des sandales. Des pantoufles. Non, pas des pantoufles. Des chaussures de course. Non, pas des chaussures de course. Mais si vous ne voulez pas acheter de chaussures... Pourquoi êtes-vous entré dans mon magasin pour enlever votre soulier? Pauvre monsieur le vendeur! C'est à cause du caillou! Ça fait mal aux pieux! Trop étroit. Too narrow. Trop large. Too wide. Mettez-vous debout. Stand up. Une pantoufle. Slip Now, here's the complete sketch again.